Yann Quérault, bonjour et bienvenue à la tribune des Vagabonds du Rêve, à l'émission Dounia Reçoit. Euh, merci de, de, de vous prêter à cet échange autour de votre littérature, qui est très, très intéressante dans le sens où c'est un, un tissage de, de choses très différentes. Vous êtes romancier, nouvelliste, poète, auteur dramatique, puisque vous avez écrit une pièce de théâtre. Vous êtes aussi rédacteur d'articles dans plusieurs médias, soit spécialisés, soit plus généralistes, comme par exemple, je crois, Libération. Vous êtes à la fois un auteur de science-fiction et de romans historiques. Et je ne vais pas tous les citer, mais si vous voulez en citer un, vous pouvez me couper la parole. Vous avez écrit une dizaine, douzaine de romans, une dizaine d'anthologies. Oui, c'est la plupart chez Arcuris, je crois. Vous êtes journaliste aussi et vous avez écrit… Enfin, je ne sais pas si c'est journaliste ou chroniqueur, vous me direz. Ah bah, j'ai été journaliste, je le suis un peu moins. <rire> que oui, le, selon les moments, j'ai je, je, privilégié certaines activités, mais effectivement, j'ai été journaliste et chroniqueur… Et vous avez écrit plus de 20 nouvelles. Je ne compte pas vos articles parce qu'effectivement, il y en a pas mal. Donc, en fait, euh, on, va se on va parler d'un livre que vous avez, je crois, réécrit, vous nous direz tout à l'heure, qui s'appelle euh, « Opération Mozart euh, », qui est un roman euh, avec une machine à remonter le temps, qui est assez extraordinaire. On parlera aussi de vos... Des, de votre travail d'anthologiste. Vous nous parlerez de la poésie, parce que c'est vrai que c'est un, bon, une, ima, une, une émission pardon, autour de l'imaginaire, mais c'est vrai qu'on parle très peu de poésie et de théâtre dans, dans science en science-fiction, en fantastique, enfin tout J'essaye de faire le pont entre tout ça, donc je, voilà, je donc... pourrais en parler effectivement volontiers. Voilà, donc je, je vais vous donner la parole pour que vous, vous présentiez un petit peu comme vous, euh, comme vous le sentez, comme ça vous vient sur le moment. Et puis après, on passera à des questions un, un peu plus rédigées par moi. <rire> Allez-y. <rire> Alors, bah peut-être euh, bon, disons c'est vrai que j'ai un parcours multiple, mais dans dans lequel l'écriture est quand même très importante puisque c'est c'est vraiment disons, là où je où, où je me sens le mieux, même si j'ai aussi et je suis toujours d'ailleurs enseignant, euh, je fais du journalisme euh, quand je peux et quand on me sollicite aussi, et puis j'ai travaillé aussi dans la coopération internationale, donc euh, j'ai un parcours qui est un peu divers comme mes études aussi, puisque j'ai fait à la fois des études d'art, d'art plastique, de musique, j'ai fait des études en sciences humaines, aussi en langue et civilisation orientale, donc des, des champs assez, assez ouverts. Et donc, j'aime bien me voir comme quelqu'un multiforme, multigenre, et d'ailleurs, bon, je suis pas mal connu pour pour la science-fiction notamment, mais euh, c'est une étiquette que euh, j'aime bien, mais que je ne veux pas euh, qu'elle soit euh, qu'elle soit restrictive, euh, y compris parce que euh, parce que souvent c'est considéré comme de la sous-littérature. Alors ça, je me bats régulièrement pour ça en disant qu'il y a de très grands écrivains qui euh, qui ont fait aussi de la science-fiction. Et je cite souvent Doris Lessing, la prix Nobel de littérature, qui a écrit euh, plusieurs romans de science-fiction. Pour moi, la science-fiction, c'est un genre aussi noble et aussi riche qu'un autre. C'est un de mes champs d'écriture quand même privilégiés. Mais à côté, comme vous l'avez dit, je vais faire du, du roman historique, euh, voir un peu de fantastique, et puis, euh, et puis aussi du théâtre ou de la poésie. Et d'ailleurs, vous, quand vous parlez de, de, de fantastique, et, et vous êtes je pense à un de vos romans qui se passe au Japon. Est-ce est que est, vous, êtes, vous avez découvert un univers Parce que vous parlez de, de langues orientales. Déjà, quelle langue avez-vous étudié L'Indonésien et le Malais. Ah, donc, ce n'est pas le Japonais et le Chinois <rire> comme tout le monde. Et, et, et j'imagine que vous avez découvert un univers, au moins une littérature, oui, absolument. Et, et, et ça, c'est vrai que c'est une grande richesse et j'insiste aussi beaucoup sur l'altérité culturelle, c'est-à-dire qu'il euh, y a des, des langues qui ont euh, euh, des, des manières de penser différentes et euh, qui, qui amènent à repenser le monde en fonction de concepts. Par exemple, euh, euh, en, en, en, en Malais, euh, demain n'existe pas. Euh, ou, ou demain, c'est aussi bien demain ou dans dix ans ou jamais. Donc, quand, par rapport à une vision du futur, il y a des catégories qui, euh, qui sont définies complètement différemment. Oui, c'est assez un peu enfin, étrange pour nous, parce que <rire> moi, personnellement, je parle l'arabe, mais il y a un futur quand même, il y a un aspect quand même du ah, futur. Il y, y, y a bien sûr des formes de futur aussi ouais. dans, dans le malaise, mais euh, qui, il y a, y a, y a, une, y a une, des, des éléments de contextualisation ou le fou qui font que… Euh, que les choses ne sont pas forcément définies de la même manière que par rapport à des langues occidentales ou indo-européennes. Et du coup, vous, quand vous écrivez, ces langues, ces concepts, ces façons de conceptualiser le langage ou la pensée, disons du Malaisie ou d'Indonésie, qui sont Pays voisins, je sais pas si les langues sont les mêmes, oui, c'est assez proche. Hein. C'est un proche, peu comme se touche. Oui. Est-ce que euh, ça, est, je sais pas comment dire, en quoi ça peut par exemple un, agir sur votre euh, écriture pendant que vous créez quelque chose, euh, que ce soit dans le fantastique, l'imaginaire, ou même dans le, réaliste, le réalisme? Pardon, euh, bah, je, je crois que structurellement, c'est. Euh, donc, ça a hybridé un peu mon esprit, c'est-à-dire que euh, par rapport à un prisme euh, occidental d'un certain nombre de personnes qui ne sont sorties d'Occident que pour euh, des voyages ponctuels, avoir vécu là-bas, avoir étudié les civilisations, amène à se mettre à la place des gens, donc avoir un autre regard, y compris d'ailleurs, euh, je m'amuse souvent à voir j'ai un, un, un roman qui s'appelle « Le procès de l'homme blanc », euh, où euh, c'est qui se passe à Singapour et où ce sont donc là c'est un monde qui est très euh, chinois, indien et, et ce sont les gens qui regardent les occidentaux comme des bêtes curieuses. Et, et, et le, ce roman de, de l'impératrice euh, secrète du Japon, c'est un peu la même chose, ça se passe au Japon, c'est une… Oui, Excusez-moi, je vous coupe, juste quand vous citez, vous dites « chez qui c'est édité ?» comme ça ah. les, les auditeurs peuvent… <rire> D'accord, me... donc Mais... « Le, le, le brosel de l'homme blanc » chez c'est l'impératrice secrète du Japon aux éditions Jourdan. D'accord, oui. Et donc, euh, c'est les Japonais, au, au moment de, de, de l'ère Meiji, donc c'est le tout début de la modernisation dans les années 1870, regardent les Occidentaux un peu comme des sortes de monstres qui leur font peur. Et, et, et donc c'est intéressant de retourner le regard et d'être capable, ou de s'efforcer en tout cas, de, euh, de, de présenter le monde comme ont pu le percevoir euh, bah les, les, les Japonais euh, découvrant l'Occident euh, depuis chez eux, puisque l'Occident venant s'imposer euh, militairement et politiquement au Japon euh, dans les années 1870. Oui, et puis des sociétés qui ne se connaissaient pas. Et des sociétés qui connaissaient très qui peu, effectivement. Qui n'ont pas été en guerre les unes avec, contre les autres pendant des siècles. C'est vrai que c'est assez, assez… On pense autrement et on se rend compte qu'on peut penser autrement et, et converger vers des, des, des choses communes, finalement, en partant de, de, de chemins différents. Et puisqu'on en est là, essayez d'imaginer comment d'autres peuvent penser en, pensant, en passant par le langage. En fait, du coup, c'est par la langue que vous passez. Pour, oui. Et, et, et, pour, et souvent aussi, j'aime bien aussi introduire des notions de, bah, de pas forcément de confusion, mais d'interrogation ou, ou de fragment. Pas forcément, euh, pas forcément compris. C'est-à-dire que euh, j'en abuse pas parce que sinon ça serait illisible, mais euh, souvent dans mes romans, il va y avoir, quand il y a des, des, des étrangers, euh, des phrases en langue étrangère qui ne sont pas traduites. Ah bon Quand c'est de l'anglais, euh, ça va être assez facile, mais quand ça va être euh, du chinois ou du vietnamien ou du khmer. Mmh. Euh, oui, <rire> ça, ça, ça, ça, oui, mais c'est aussi, c aussi pour, faire, euh, pour montrer la difficulté de la communication. Donc, euh, j'aime bien aussi introduire ce, bah, montrer que bah, les gens communiquent aussi parfois de manière fragmentaire parce que tout le monde ne comprend pas ce que dit complètement euh, l'autre. Oui, des fois dans la même langue. Et pas <rire> bah, <rire> dans la même langue oui. oui, mais on en parlera des langues parce qu'effectivement, dans Opération Mozart, il y en a trois. <rire> il y en a trois. Et euh, même si ce sont des langues indo-européennes, euh, <rire> elles sont à des dates différentes. C'est très intéressant aussi. Ce... Et d'ailleurs, si, si, si, si je, si je l'oublie, euh, n'hésitez pas à m'en reparler, parce qu'il y a effectivement l'allemand, est-ce que celui du 20e ou est-ce que c'est celui du 18e Il y a de l'anglais dont on sait que… D'où il vient, et c'est chaque langue a, a ses, ses, ses propres, enfin, euh, comment dire, c'est comme des escaliers aussi, quoi. Ce n'est pas. Oui. oui, oui, et puis c'est la confrontation d'une du, mondialisation qui commence éventuellement déjà là, par exemple dans dans Opéra Mozart. Euh, mmh. Donc, euh, alors, euh, Opération Mo Mozart, c'est en fait c'est une réédition en poche hein, d'un roman qui a été publié en, en, en grand format aux éditions Bleu Nuit. Et, euh, et, et donc, pour, pour les, les auditeurs, c'est euh, un groupe de personnes qui décident d'aller chercher Mozart dans le passé pour lui faire écrire euh, un, un opéra d'après la tempête de Shakespeare, qui est une anecdote authentique. C'est-à-dire que Mozart avait effectivement eu ce projet-là. Que bah, dont on n'a pas de trace encore. Peut-être qu'on qu'on le trouvera. <rire> bah avec votre machine, ouais. Mais voilà. Mais, ou, ou, ou même des manuscrits, puisqu'on trouve régulièrement des des des, des fragments de, dans des bibliothèques, des manuscrits euh, de, peut, de, de sa main, de, y compris de Mozart. Euh, donc, euh... eh ben on, Et... va, on va, je vais vous couper la parole parce que je ne vais pas le déflorer tout de suite, le sujet. Par contre, je vous, je, pour rester plus dans les généralités, donc, en fait, je voulais vous demander qu'est-ce que l'imaginaire pour vous, donc le genre de l'imaginaire, la science-fiction pour le cas de, effectivement, de la machine à remonter le temps ou le fantastique, par rapport à des romans qui sont entre guillemets historiques Parce qu'un roman historique, c'est c'est toujours une, une lecture du passé, donc, euh, qu'est-ce que vous, en tant que romancier, euh, vous vous situez où, s'il si si y a une situation à trouver Alors, euh, ben, je ne ferai pas forcément de, de, de différence, Enfin, en tout cas, je, je pencherai plutôt pour une sorte de porosité. Alors, déjà, j'aurais tendance à dire que euh, euh, ce n'est pas forcément plus facile de faire de l'imaginaire et notamment la science-fiction, parce que parfois il y a des remarques de gens qui ne connaissent pas trop, qui disent « oui, oh, science-fiction c'est facile, on peut inventer tout ce qu'on veut ». Donc là, je vais dire ben « non, créer un monde crédible et surtout un monde crédible dans le futur, c'est parfois plus difficile que de raconter une histoire qui se passe actuellement ». Donc ça, c'est une première chose. Et, et, et j'aime bien jouer sur cette porosité, y compris dans les, les romans historiques. Par exemple, j'ai écrit deux romans qui se passent au Moyen-Âge et notamment sur, sur des, des histoires de peintres dont euh, Hugo Van der Gousse, qui était un, un peintre du 15e siècle, euh, donc c'est aux éditions Jourdan. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'était de raconter la vie de ce peintre euh, donc à la fin du XVe siècle, mais tel qu'il le pensait, tel que les gens euh, pensaient leur monde. Et donc, euh, on se retrouve avec, euh, c'était l'époque de la confrontation avec euh, l'Empire ottoman, donc il y avait bien sûr la, la, la, la pensée chrétienne euh, contre la, la, la peur des, des Turcs. Il euh, y avait mais une pensée chrétienne très, très, euh, euh, très, très fantastique aussi, puisqu'il y avait tout le, le culte des reliques euh, qu'ils allaient chercher ou qu'ils allaient, qu allaient respecter, et beaucoup d'imaginaire. Par exemple, c'était l'époque de, de Vlad Dracula. donc C'est un roman où on trouve Dracula, des vampires, des licornes, et pourtant c'est purement historique. Donc, on peut aussi, si on se met euh, sous l'angle de comment les gens pouvaient penser le monde au 15e siècle, euh, euh, avoir quelque chose qui ressemble à Game of Thrones, <rire> Donc, qui est un univers complètement fantastique avec des batailles, avec, euh, avec des guerres, euh, et qui n'a rien à envier euh, à, à Tolkien ou, ou, ou à d'autres, parce qu'on retrouve ce fantastique qui était dans l'esprit des gens euh, il y a cinq siècles. Oui, C'est très intéressant, euh, effectivement. Ça m'interpelle parce que, personnellement, j'écris aussi un peu de fantastique, euh, fantasy mais qui se passe au, au Maroc. Et c'est vrai que cette, ce, ce, ce mélange d'écrire les romans dans la, dans la réalité où on vit, effectivement, au Moyen-Âge, on croyait, si c'est bien le Moyen-Âge dont il s'agit, on croyait mmh. à... On croyait au diable, on croyait à Dieu, on croyait aux au saints, aux sorciers. Euh, la nature était effectivement animée. Oui, oui. Enfin, vous êtes vous savez mieux que moi. Et effectivement, c'est c'est c'est pour ça qu'écrire un, un livre historique m'a toujours laissé un peu un peu dubitative en me disant mais jusqu'à quel point on arrive à rentrer dans la tête des gens dont on parle. Alors, ça, c'est l'avantage éventuellement du, du roman, Alors, mais, mais, mais, et une difficulté, par exemple, parce que les, notamment les deux romans de, de, de, dont je parle, donc celui de Hugo Vandagos et le, et le Maître de Moulin, qui était son, son plus grand élève ou disciple, euh, euh, j'ai décidé de les écrire sous forme de biographie romancée, c'est-à-dire de me caler au maximum sur ce qu'on pouvait trouver, Sauf que bah, les, même les, les, les, les peintres du, du, du 15e, début du 16e siècle, euh, il reste très, très peu d'archives. Il reste leur peinture. Donc, euh, je m'appuie beaucoup sur leur peinture, sur l'histoire de leurs mécènes, parce que souvent leurs mécènes sont plus connus. Ça va être euh, des souverains, des ducs, des, des évêques, des archevêques. Donc euh, on connaît beaucoup mieux la, la vie de ces personnages euh, euh, publics que euh, la vie des peintres même si aujourd'hui ces personnages publics vous intéressent plus tellement et oui. on est beaucoup plus on aimerait en savoir beaucoup plus sur ces artistes euh, euh, d'il y a 5 ou six siècles mais, donc, et, et, j et je comble un peu les, les manques par une es en essayant de reconstituer la manière dont les gens ont pu penser mais en m'appuyant aussi beaucoup sur, euh, sur des archives ou sur des chroniques de l'époque qui permettent Là aussi, quand on, quand on voit comment les contemporains parlaient de leur temps, de voir comment ils imaginaient, donc il y a, ça, ça exige aussi beaucoup de recherches historiques. Euh, pareil, d'ailleurs, pour, euh, pour l'impératrice secrète du Japon, où je m'efforce d'avoir toute cette magie du Japon, c'est-à-dire que c'est le, le Japon qui est encore magique aujourd'hui, parce que quand on regarde, bien sûr, le, le Japon s'est hyper modernisé, et dans les, les années 1870, c'était le, le tout début de cette ouverture à la modernité, euh, mais euh, même encore aujourd'hui, il y a euh, un sens du sacré et... Euh, et, et un jeu du, du religieux voire même du fantastique au Japon qui est sans équivalent euh, en tout cas par rapport à, à l'Occident contemporain oui on, on ne met pas des, des guillemets disons on est vraiment dedans est... voilà les gens le vivent euh, complètement donc c'est intéressant hein, puisqu'effectivement euh... Euh, ben, on va passer à Opération Mozart, parce que c'est vrai que c'est un livre qui est très intéressant, donc qui, qui est sorti en, je le montre, <rire> en poche, euh, très récemment, qui est un livre, euh, comment dire, en tant que lectrice, je l'ai lu, euh, je l'ai lu, bon, avec beaucoup d'intérêt, parce qu'il y, y a une histoire, il y a des rebondissements, il y a. Euh, en tant que aussi euh, amatrice de littérature, j'ai trouvé que c'était à la fois une facture très classique, mais, très, mais faussement classique, comme si on marchait à côté de, de quelque chose qui a l'air, euh, comment dire, familier, mais qui n'est pas familier du tout, et euh, avec des, des moments extraordinaires. Et en fait, euh, euh, comment dire, c'est donc, Opération Mozart, si on en parle très. enfin, C'est l'histoire d'un homme qui, a... qui est très riche, qui est un scientifique et qui est un amoureux de la musique de Mozart, et qui part, qui construit une machine pour aller chercher Mozart parce qu'il veut que que Mozart finisse quelque chose qu'il n'a pas terminé. Et là, je vous passe la parole pour nous présenter le livre, et puis après, je, je vous poserai des questions plus en détail. <rire> voilà. Ah, il y a aussi il y a, il y a des histoires imbriquées, puisque c'est oui. à, à la fois ce, donc le, ce, cet homme qui, euh, qui veut faire construire ces, cette musique, c'est aussi une sorte de, de traumatisme, c'est-à-dire que sa mère, euh, a, a toujours, et qui était musicologue, a passé sa vie à chercher cet opéra et sa mère est en fin de vie et donc il veut lui faire ce cadeau, sachant que sa mère, il a le sentiment qu'elle ne l'a jamais aimé, qu'elle préférait Mozart ou, ou ses études. Donc il y, y, y a toute cette ambiguïté de ce personnage un, un peu torturé qui à la fois est passionné par Mozart, veut faire ce cadeau et, et, et se, se, se lance dans une aventure qui peut paraître folle. Euh, alors, le voyage dans le temps, c'est intéressant, surtout en plus pour, pour moi qui, qui euh, aime bien les, aussi les romans historiques. Et c'était aussi un défi parce que j'aimais bien les, les, les romans de voyage dans le temps, mais euh, je voulais aussi pouvoir l'expliquer. Je voulais oui. trouver une explication physique qui permette de dire, parce que souvent on dit, voilà, il construit une machine. et puis. Là, j'avais envie euh, qu'on qu puisse expliquer physiquement. Comment euh, avec des jeux d'énergie, d'entropie, il arrivait à construire cette machine. Je ne donne pas les plans, mais euh, c'est basé vraiment sur euh, sur des mécanismes physiques authentiques. Et aussi euh, ce qui m'a permis euh, de pouvoir casser la machine, parce que en fait ce que, ce que euh, les, les, une machine à, à remonter dans le temps c'est presque trop facile parce qu'on se dit ah on rate quelque chose pas grave on y retourne euh, Question, euh, oui. <rire> juste avant ou juste après et on va pouvoir corriger et donc l'intérêt aussi sans vouloir euh, euh, dévoiler trop la c'est de pouvoir casser la machine et de dire bon bah, finalement ils se trouvent coincés aussi et ils peuvent pas faire tout ce qu'ils avaient forcément prévu euh, avec oui c'est euh, cette machine, ben justement, je ne sais pas si vous avez un avis, parce qu'on en parle beaucoup, de ce fameux paradoxe temporel et, et, et ça apparaît aussi dans le roman. Comment on peut… parce, parce qu'en fait, on va chercher Mozart on joue sur le passé parce qu'il se passe quelque chose, ça ne se passe pas comme ils avaient prévu, ils <rire> revenir avec Mozart et puis <rire> ils reviennent avec beaucoup plus que ça. Et en fait, euh, et après il faut remonter dans le temps, effectivement ça devient un voyage, c'est comme si on allait redéposer la personne. Mais euh, comment, euh, en tant que romancier, en tant, euh, vous avez parlé de physique, de, de possibilités, mais bon, Sérieusement, on ne remonte pas dans le temps. Alors, ben, c est, c est, sérieusement, c'est une grande interrogation. Oui. Aujourd'hui, il y a plusieurs théories. Il y en a qui parlent de multivers en disant qu'on pourrait créer des univers parallèles. Euh, mais et effectivement, même si on redonne en, en, en univers unique, on pourrait imaginer que ça, euh, euh, ça casserait le temps présent et même que des gens pourraient ne pas exister. C'était un des premiers paradoxes, notamment de, de Bar Javel avec le voyageur imprudent. Euh, Quelqu'un qui tuerait euh, son père ou un membre de sa famille euh, se retrouverait sans, euh, ne, sans plus exister, donc ne pourrait pas construire la machine à voyager dans le temps. Donc, ça pourrait construire des, des, des boucles euh, incroyables. Et, mais euh, dans le roman, euh, les, euh, les personnages se posent explicitement la question en disant « il va falloir qu'on évite cette boucle, donc… Euh, » éventuellement, bah, qu'est-ce qu'il faut faire de Modard Est-ce qu'une fois qu'on l'a ramené et qu'on lui a fait écrire cet opéra, est-ce qu'on peut le garder, mais dans quelles conditions Si on l'a gardé, il faut quand même euh, euh, qu'il qu soit mort dans son passé, donc il lui substituer un cadavre, donc toute un, tout une, une série de, de, de problèmes. Sachant que, de manière étonnante, euh, parfois on manque d'éléments par exemple j'évoquais tout à l'heure ces romans historiques euh, autour de de d'Argousse et, et du Maître de Moulin euh, pour Mozart euh, sa vie est très connue c'était aussi, c'était un avantage en tant que romancier. Ça m'a permis de beaucoup nourrir l'intrigue et aussi même la psychologie de, de Mozart. Mais aussi, c'est un des soucis de, des personnages de dire ben, on ne peut pas aller chercher Mozart n'importe où et n'importe quand parce que, parce que dans l'histoire, on sait où il était, à quel moment. Et précisément, quand il est mort, dans quelle circonstances Enfin, précisément, avec suffisamment d'incertitudes, justement, pour que ça fasse dérailler leur plan. Oui, oui, c'était… Oui, puis le, le, les informations historiques qui ne sont pas si fiables que ça. ça, ça c'était drôle, ça. Voilà, mais c'est ça. Mais, mais, <rire> mais c'est complètement authentique. C'est-à-dire oui. que ces interrogations-là, c'est des interrogations que se posent encore les historiens de Mozart aujourd'hui… Sur est-ce que sa femme était encore dans l'appartement ou est-ce qu'elle oui. était partie Ça reste ça reste quelque chose d'incertain encore aujourd'hui. Avant d'avancer, voudrais... pourquoi Mozart À part euh... le fait qu'effectivement c'est c'est très documenté, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Pourquoi Mozart Alors Mozart parce que j'ai une, une fascination, une admiration pour Mozart. Alors à la fois pour ses opéras, c'est pour moi c'est vraiment le, le le plus grand compositeur d'opéra et, et, et d'autres euh, d'autres musiques. Je suis aussi plus classique que romantique peut-être. Euh, et, et donc dans les classiques, euh, Mozart est pour moi celui qui a poussé euh, le plus. Euh, il a rien inventé comme genre musical, ou, mais il a su sublimer absolument toutes les formes qu'il a qu'il a traitées et euh, et donc je suis peut-être un, un peu moins sensible aux euh, aux, aux auteurs aux postérieurs, euh, donc Beethoven ou oui. mais j'en joue par exemple à un moment ah, donné oui, oui. dans, dans le roman <rire> puisque il y, y, y a une limite temporelle et, et aller chercher Mozart c'est vraiment l'extrême limite puisque ça dépend, plus ils vont remonter loin dans le temps plus ça consomme d'énergie oui, et, et euh, donc Mozart c'est vraiment l'extrême limite et il y a un, un personnage qui dit oui mais on pourrait plutôt faire venir Wagner pour lui faire écrire voilà la, la, la game of thrones ou la suite de game of thrones donc, ou, ou, ou de jouer oui, sur euh, des, euh, des, des des éléments fantastiques euh. donc voilà la question c'était pourquoi mozart j'ai la réponse en fait vous êtes aussi passionné que le héros ben, oui, oui, oui. que les héros parce qu'ils sont plus, sont plusieurs à adorer mozart et euh, et en fait, euh, je me demandais aussi, mais vous avez en partie répondu, quelle est la réalité derrière les faits qui sont décrits C'est -ce comme quand on écrit un roman historique. Est-ce que, là, vous avez dit qu'il a beaucoup écrit lui-même, qu'il a… Euh, parce que vous, quand vous prenez euh, des scènes où vous décidez, par exemple, je pense euh, aux francs-maçons, parce qu'il y a cet aspect un peu mystique dans, dans mmh. le personnage… Euh, qui euh, le héros donc euh, Zainoun c'est ça il s'appelle le héros qui a fa fabriqué cette machine fait fabriquer la machine ne connaît pas toute la vie de Mozart en fait il y a des choses qu'il ne connaît pas oh, et ouais. du coup euh, il y a une autre dimension dans le livre ce n'est pas que voilà, et, et d'ailleurs, ça m'a permis d'introduire euh, aussi du fantastique, c'est-à-dire voilà, qu'il euh, euh, y a tout le passé, Alors Mozart franc-maçon, euh, le fait est connu, il a écrit la musique maçonnique, il appartenait à une logue maçonnique, donc ça c'était quelque chose qui, qui, qui était bien, qui est bien connu, mais euh, pour lequel on manque quand même d'informations, notamment euh, parce que ça, son épouse, à sa mort, ah, euh, a… Une a peu euh, a détruit une bonne partie de la documentation parce qu'elle avait peur, c'était une époque où les francs-maçons étaient mal vus justement par les, les, les catholiques de l'époque, et déjà, et donc il y avait, il y avait la peur qu'elle et, et ses, ses deux enfants puissent subir des représailles du fait que son défunt mari avait appartenu à la franc-maçonnerie. Donc il y a tout cet aspect... Euh, qui, qui fait que au, ça augmente l'incertitude contemporaine que de, de ces documents qui ont disparu ou qui ont été caviardés, qui ont été elle a raturé des passages de, de lettres noires ou de, de, de et, et, euh, et aussi le fantastique, c'est-à-dire que euh, ça permet de voir que y compris d'ailleurs euh, encore aujourd'hui chez euh, chez une partie de la population euh, il y a des, des croyances qui, euh, no, qui relèvent de choses que d'autres pourraient considérer comme fantastiques. Donc, notamment, ça fait venir euh, euh, la déesse Isis mmh. ou quelqu'un qui pourrait être une réincarnation de la déesse Isis, qui est un des personnages qu'on n'attend pas forcément dans ce mmh. rôle-là d'ailleurs, euh, et qui elle-même n'en est, est pas forcément consciente. Euh, et, et donc, des interrogations des, des, des personnages qui sont dans un registre, euh, pragmatique dans, euh, et matérialiste, et qui se trouve confronté à une irruption euh, du fantastique euh, qu'ils ne comprennent pas. Oui, et qui reste mystérieuse d'ailleurs, mais je laisse voilà. les, les lecteurs découvrir. <rire> et alors, juste peut-être pour préciser, j'aime beaucoup travailler juste sur le fil du rasoir, c'est-à-dire mmh. qu'avoir euh, présenté les faits, donc être le plus précis possible, mais pour que euh, bah, les deux explications, une explication qui serait matérialiste, euh, pragmatique, et une explication qui serait plus spirituelle, sacrée, puissent être également euh, acceptables ou en fait sans euh, laisser aussi euh, le lecteur ou la lectrice trancher euh, se, oui. selon ses affinités. C'est effectivement. Alors il y a aussi le... Oui, la question c'est pourquoi ce siècle Est-ce que ce siècle vous intéresse bon, À part le fait que Mozart soit. Vous aimiez beaucoup la musique. Pourquoi ce 18e Qu'est-ce qu'il est, qu est d'intéressant par rapport au 21e dans lequel on, on vit en fait <rire> ah ben C'est un, un siècle de, de, de rupture. Euh, et, et justement, euh, j'ai quelques périodes qui, qui, me, qui me fascinent beaucoup, euh, notamment donc le, le, la fin du Moyen-Âge, euh, fin 15e, début 16e, qui est aussi donc, euh, bah, le, le basculement vers, vers la Renaissance, mais qui reste une Renaissance quand même très chrétienne, pas beaucoup de côtés. Et, euh, et on a cette fin du 18e qui est un autre basculement, Là, plus vers le siècle des Lumières, euh, où on a une remise en question euh, justement euh, bah, du merveilleux, du fantastique, int encore intégré, dans, y compris dans le rapport à la nature, le rapport aux gens, le rapport à l'âme, euh, vers, euh, là pour le coup, une société beaucoup plus euh, euh, scientifique ou scientiste même parfois. Euh, donc, on, on, c'est vraiment une autre rupture et qui en plus est une rupture politique, Majeure, dont Mozart d'ailleurs est, est, le, est, est le témoin et a, a souffert, puisque Mozart se trouve à la fin de la période où de, de l'importance de, de la noblesse, et qui est un, un carcan pour la société, et Mozart en fait est un domestique, puisque c'est enfin, il, il est un homme du peuple et les musiciens sont des domestiques. Et alors que c'est aujourd'hui encore considéré comme un des plus des créateurs les plus géniaux de l'histoire de l'humanité, à son époque c'est un domestique à qui on demande de composer des morceaux de musique pour, pour faire danser ou pour, pour amuser les nobles de l'époque qui sont, qui sont les personnes importantes. Oui, d'ailleurs, je l'avais noté effectivement. Le dernier musicien domestique, quelque chose comme ça. Et lui-même, d'ailleurs, demande dans le roman un moment aux héros, aux autres héros, que. Enfin, pourquoi vous ne demandez pas à vos domestiques de faire la musique Ce qui nous paraît complètement incroyable. Voilà, parce qu'il y, y a aussi le jeu, effectivement. Et, et, et d'autant aut que, comme il n'y avait pas d'enregistrement, ça n'existait pas. Effectivement, il fallait avoir des gens qui interprètent. Donc, il y a aussi un, un, un changement de, de rapport à à l'approche et à l'écoute de la musique qui aujourd'hui est très très facile il suffit d'avoir un CD ou d'aller sur Youtube alors qu'à l'époque, il fallait demander à quelqu'un de jouer oui, d'ailleurs il y a des scènes magnifiques aussi qu'on découvrira pour ceux qui ne l'ont pas lu encore quand il va acheter de la musique avec un autre paradoxe parce que quand il va acheter de la musique, euh, bah, est-ce qu'il doit écouter de la musique postérieure à celle qu'il a oui. écrite de ses compositeurs, oui, oui, oui. Au, au risque d'influencer de manière d'un autre paradoxe la musicale C'est très, très, c'est toujours très fin. Les, on, ça ressort quand on s'y attend pas. C'est des, des affaires de paradoxe. Donc là, j'avais, qu'est-ce encore quelques questions euh, oui, on en a parlé du paradoxe. Et puis, si, il y a quelque chose qui était aussi très drôle dans le livre, c'est le contre-coup quand on découvre que ces gens qu'on est partis chercher il y a 200, 300 ans maintenant, c'était. Ouais, sont aussi intelligents que nous, entre guillemets, aussi futés, et comment ça tourne aussi, parce qu'on a beau leur cacher des choses. C'est intéressant d'en faire des personnages complets qui pourraient très bien s'adapter. Ben, s'adapter absolument au, au monde contemporain et, et intégrer des paramètres, euh, puisque au, au départ, en fait, ils ne veulent pas révéler à Mozart il est, ne savent pas au départ, ils n'ont pas vraiment réfléchi à ce qu'ils allaient en faire après. C'est une partie de, justement du jeu sur le paradoxe, c'est euh, bon, bah, qu'est-ce qu'ils vont le chercher donc, au moment de sa mort Donc là, c'est facile, mais euh, est-ce qu'ils est qu doivent le laisser mourir après l'avoir euh, sauvé Parce que Mazar était malade, donc ils vont le chercher alors qu'il est malade, il est mourant, ils, le, ils lui redonnent, ils le guérissent mais qu'est-ce qu'ils qu qu font de lui après l'avoir guéri Mais oui, surtout qu'il se retrouve avec ce qui, au XXIe siècle, est encore un très jeune homme. <rire> oui, oui, absolument, il est ouais, alors, et, et dans la force de, de, de l'âge et oui. de la créativité, et, et avec le risque que, que, que d'ailleurs, que, que ça soit… En, alors, en, en le gardant dans le présent, ça, peut, ben, ça serait obligé à révéler ses voyages dans le temps, et en le renvoyant dans le passé, là, ça, ça pourrait être encore pire, puisque… Euh, il l'évoque d'ailleurs dans les paradoxes. Ça veut dire que ça aurait pu renforcer aussi la, la culture allemande, la civilisation allemande, voire même euh, l'Hitlérisme. Enfin, on peut imaginer oui, oui. toute une, une chaîne de dominos, de, de, domino, de, de causalités. Ouais, comme quoi, un roman pour avec une machine à remonter le temps, c'est pas <rire> ça demande beaucoup, beaucoup de. de... Il y a beaucoup de choses dedans, mais ce n'est pas juste euh, comme ce film où, où quelqu'un partait avec une voiture à remonter dans le, <rire> le temps allait chercher un gamin qui, <rire> qui changeait oui, la vie de ses parents. mais il euh, y a une phrase que, que, que j'aime bien. Je ne sais pas si elle est de lui, elle, elle est attribuée, à, enfin, on me l'a racontée, attribuée à Zola, mais c'est quelqu'un qui aurait dit à, qui aurait dit à, à Zola, euh, « J'ai une très bonne idée de roman ». Et euh, Zola aurait répondu euh, « Monsieur, pour écrire un roman, il ne faut pas une bonne idée, il faut mille bonnes idées. <rire> » Et, et, et c'est euh, en fait un peu ça aussi qui m'anime, c'est-à-dire que, euh, bien sûr, il faut avoir euh, le, le, le point de départ, mais euh, c'est aussi toute la richesse de comment ce point de départ ou ce, ce point d'intrigue initial peut aider à réfléchir au monde, vos implications, et, et c'est souvent ça qui, qui m'intéresse au moins autant que, que l'intrigue elle-même, en essayant de ne pas perdre le fil non plus, ce qui est difficile, parce que surtout à l'ère de Wikipédia, on pourrait être tenté d'enrichir, de mettre plein de trucs, donc garder un fil tout en montrant qu'on peut le, avoir des ramifications nombreuses. Oui, puis raconter une histoire euh, qui se passe quand même de nos jours et qui soit de l'anticipation et du fantastique. C'est aussi. Euh, ce n'est pas dans 50 ans, ce n'est pas dans 200 ans, ce n'est pas. Voilà, et, et tout en étant crédible. Voilà. C'est-à-dire. <rire> Et là, il y a aussi quelque chose auquel je suis très, très attentif, c'est la crédibilité, bien sûr, des, euh, de, bah, des, des intrigues, de la narration, mais aussi euh, des dialogues, oui. parce que euh, c'est souvent quand je lis les euh, textes, ouais, mais les gens ne parleraient pas comme ça, donc aussi essayer d'adapter en fonction des personnages, D'avoir, de dire, ben voilà, telle personne, il a telle culture, il a tel, euh, tel caractère, il ne va pas forcément employer les mêmes mots ou penser de la même manière que, que tel autre. Oui, en plus, on a des gens qui, sont, qui parlent plusieurs langues, il y a, y a aussi la… la la pièce aussi, la pièce de, de Shakespeare dedans. Oui, oui, oui, Alors ça c'était aussi justement, parce que c'était comment, comment rendre cette création de la tempête de Shakespeare, qui est une pièce magnifique d'ailleurs, et, et, et, et l'intégrer dans, euh, euh, qu'elle fasse sens aussi, euh, sans être une pièce rapportée euh, à l'intérieur euh, du roman. ah Oui, mais c'est le cas, hein, puisque effectivement ça donne aussi comme si une pièce… Euh, Bon, bah, C'est assez tragique, donc du coup, ça donne, euh, ça donne encore une autre tessiture, si on peut dire, un, un autre fond à, au roman. Et, euh, et on sort effectivement, du... on n'est pas du tout plutôt dans une plate histoire. Euh, imagine si euh, j'avais une machine à remonter le temps et que j'allais retrouver Mozart. Qu'est-ce qu que, combien de catastrophes je vais éviter Et qu'est-ce que humainement Mozart pourrait être C'est ça qui est intéressant. Donc, euh... mmh. Oui, Mozart est un personnage. Ah, J'ai beaucoup d'empathie aussi. C'est vrai que euh, je, je, je finis quand j'écris par, euh, par être avec mes personnages. Et, euh, et Mozart, c'est ah oui, magnifique d'être avec lui. C'était un privilège de travailler avec Mozart. <rire> Surtout quand il, ré, il écrit son opéra. <rire> <rire> Absolument. <rire> Alors, on, va, on, va, on va arrêter avec euh, Opération Mozart, parce a encore un petit peu de temps. Quoi. Et puis, on va parler d'autres choses, par exemple, de votre écriture. Vous, bon, quand vous avez des romans, là, on a vu ce que ça pouvait donner. Et, euh, mais en tant que novelliste quelle est la différence pour vous entre écrire une nouvelle, écrire un roman, et dans quel cas, si, si, si ça s'explique pour vous, vous faites l'un ou l'autre euh, Alors… Euh... La, la, la nouvelle est, est, est plus quelque chose de, de, de, de ramasser pour moi qui euh, est, est alors avec chute ou sans chute je suis pas il y a des, des gens qui sont vraiment euh, euh, très très de la cheval sur le fait qu'il faut que la nouvelle chute moi ça, ça, pour moi ça enfin, bien sûr il y a toujours une, une surprise mais euh, qui, qui n'a pas besoin d'être une chute absolue. Et même, j'ai tendance à dire euh, que euh, j'aime pas les « deus ex machina », ai, euh, je m'efforce, que ce soit dans un roman ou dans une nouvelle, que dès le départ, on donne des clés au lecteur, que le lecteur puisse se dire « ah bah oui, tiens, ça, euh, c'est vrai que dans le chapitre 2 ou 3, il parlait de ça, mais comme c'est au milieu de plein d'autres choses, ça, pas, ça ne prend pas forcément d'importance ». Et ça, ça, ça ne révèle vraiment son potentiel qu'à la fin. Donc, même, même dans les nouvelles, je vais, je vais avoir tendance à faire ça. Mais ce sont des histoires bah, plus un petit peu euh, morales, si on veut, pour moi, des plus sous forme de, de, de contes, même si ce sont des, des, des contes modernes où là il va y avoir un peu une sorte de, de leçon euh, souvent philosophique. C'est vrai que chez la, la, la plupart de mes, de mes textes c'est pas moraliste, mais il y a souvent une, euh, bah, une sorte de morale à en tirer, une, une leçon à en tirer. Donc, écrire une nouvelle. Et d'ailleurs, parfois, j'ai il y a une nouvelle comme ça euh, que qui, qui a beaucoup grossi, qui est devenue une nouvelle là, que j'ai failli, failli transformer en roman, d'ailleurs. C'était un appel à texte euh, des, des, des éditions Nerti-Vecnen. Euh, et euh, c'était sur l'univers de euh, euh, Lovecraft. À of donc là, pour le coup, complètement fantastique, et ils avaient fait un appel à texte où, ils pouvaient, où on avait le droit d'avoir des nouvelles jusqu'à 120 000 caractères, ce qui oui. fait quasiment la moitié d'un roman. Et donc j'ai commencé à écrire euh, et je suis arrivé à 150 000. Alors je l'aurais même écrit en disant écoutez je suis désolé j'ai même c'était ça me paraissait beaucoup au départ euh, et j'ai dépassé. Euh, si si c'est trop pour vous bah c'est pas grave je vais le, je vais le, le continuer l'enrichir un peu et en faire un roman. Et ils m'ont dit « bah non, envoyez-le quand même ». Donc, je l'aurais envoyé, ça ne l'aura plus. Ils l'ont publié donc, dans une anthologie de nouvelles euh, d'une quinzaine d'auteurs sur l'univers de Lovecraft. Mais j'aurais pu très bien passer de l'un à l'autre euh, sans souci. Mais parfois, il y a certaines idées qui ne me paraissent pas forcément mériter euh, plus que, euh, que des nouvelles. Mais, mais dans la nouvelle, j'aime bien quand même euh, les nouvelles plutôt longues donc plutôt aux alentours de 50 000 signes, même si j'ai fait aussi de la, la micro-nouvelle. Oui, oui, bah parlez-nous de ça, parce que j'ai découvert ça avec le prix Pépin. Voilà. <rire> Mais du coup, qu'est-ce qu que c'est qu'une micro-nouvelle Alors, une micro-nouvelle, ça a été lancé par Pierre Guevart euh, dans l'idée de son, son prix Pépin, c'est-à-dire euh, c'est une nouvelle en 300 signes euh, maximum titre compris, oui. et, et euh, donc arriver à faire une micro-histoire euh, avec 300 signes. Donc là, c'est euh, bien sûr quelque chose hyper condensé où il faut euh, bah, compter la virgule près ou le point près, ou... ah oui. mais c'est amusant, voilà. j'aime beaucoup aussi les contraintes. Euh, c'est-à-dire euh, euh, se dire bah ben voilà il y a, y a une limite euh, mais que, que là qui me vient du journalisme aussi parfois euh, mmh. les journalistes on dit bah ben voilà il faut que tu fasses une chronique de livre euh, euh, mais tu t'as le droit de que que à de, de 2000 signes et pas plus euh, donc il faut il faut s'y il faut s'y tenir et, et ces contraintes là c'est aussi quelque chose euh, une richesse euh, quand on arrive à les maîtriser et que, ben justement, on dit « voilà je, je dois faire avec », un peu comme euh, Michel-Ange, quand il a fait son David, de, euh, sa sculpture de David, c'était un bloc de marbre qui avait été complètement euh, saccagé par un apprenti. Et lui a, lui a dit « moi, je peux en faire quelque chose de génial ». Il a fait son David, mais qui était avec une contrainte très forte parce que le, le bloc oui. de marbre avait été euh, à moitié saccagé par un mauvais apprenti. Il n'y avait pas de économiser la pierre. Et du coup, euh, ces micro-nouvelles, ça, ça, vous avez écrit des, des, des, des poèmes très courts aussi. Voilà. Certains alors... dans des langues, euh, pas en français en fait, en, en malais, c'est ça. Oui. Alors en, en fait, euh, bah, au, au départ, alors la poésie me faisait très peur. J'aime beaucoup la poésie, mais je ne me sentais pas du tout poète. Autant, ça me paraissait plus facile d'écrire un roman qu'un poème. Et euh, en fait, le premier poème que j'ai écrit, c'est il n'y a pas si longtemps, c'est il, il y a une dizaine d'années. Euh, et en fait, c'était pour écrire une nouvelle euh, qui s'appelle Les, « Les chats Fukushima et euh, qui est une nouvelle autour d'un rapport d'une petite fille et sa grand-mère au moment de la catastrophe de Fukushima. Et La grand-mère est poétesse, la petite fille est, est en séjour chez sa grand-mère qui habite à côté de Fukushima, et la petite voudrait écrire un haïku. Et euh, donc, euh, la, la, la grand-mère commence à lui expliquer. Et puis, euh, il y a le, donc, la catastrophe de Fukushima, tous les gens sont, sont déplacés et la petite fille ne retrouve pas son chat. Et euh, donc, elle va, euh, elle, elle va quitter son centre euh, de, de réfugiés euh, pour voler un vélo et aller chercher, euh, aller retourner sur le site de Fukushima pour, euh, pour donc, aller retrouver son chat. Et tout en faisant ça, donc, euh, en subissant bien sûr les, les effets des radiations, elle, euh, elle, écrit, elle écrit un écou La petite fille. La petite fille. Voilà. Et, et donc, c'est comment passer de l'enfance à, à l'âge adulte d'un écou en, en traversant un drame. Et, et ça m'a… Et, et donc, c'était un écou dont j'ai beaucoup travaillé vraiment plongé sur l'écriture du haïku, et ça m'a débloqué, euh, d'autant que j'ai un autre ami, qui était donc, euh, lui spécialiste du pantoune malais, qui m'a dit « Quoi Toi qui travailles sur le malais, tu écris des, des haïkus et tu n'écris pas de pantoune ?» Donc, pantoune est une autre forme donc, de poésie courte, là, mais plus spécifiquement malaisienne. Donc, ça m'a libéré. De, depuis, j'aime beaucoup écrire des poèmes… <rire> Oui, ben effectivement, c est, c est, si vous arrivez à écrire une nouvelle en 300 signes, vous pouvez écrire un, un poème en, en un peu plus, non voilà, voilà, quoi que le, quoi que le haïku, c'est vraiment très très difficile là aussi, c'est très court. Mais... Alors, je vais, euh, maintenant, je vais vous parler de, de votre travail Enfin, Vous allez nous en parler je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un anthologiste pour vous, puis comment vous travaillez. Parlez-nous peut-être un petit peu de, de votre travail d'arcuris Qu'est-ce que c'est qu'Arcuris Alors, bah, c'est une maison d'édition euh, qui a eu, publié mon, mon premier roman, donc j'avais euh, euh, eu un, un, bon, un bon contact avec eux. Et en, en discutant, euh, ils, ils, ils, voulaient, ils envisageaient de, faire des, de publier des recueils de nouvelles. Et j'ai dit, bah, tiens, je pourrais… Proposer un, un appel à texte, donc appel à texte public, hein, de euh, recueillir, de, de dire ben voilà, on, on, on va essayer de publier un euh, sur un thème. Et on est arrivé sur euh, le pro, la première anthologie, c'était sur les maladies du futur. Et euh, donc, il a été publié sur Internet, sur un certain nombre de, de, de sites web. Et. Euh, et j'ai reçu 199 textes, alors qu'on avait prévu au départ d'en publier une quinzaine. Donc, j'ai tout lu scrupuleusement, et, euh, et l'idée, c'était de sélectionner, donc là, moins, moins, moins d'un texte sur dix, euh, avec, et ça, c'est une expérience qui est aussi très, très intéressante, euh, de euh, l'idée sur un thème, de, de, de réunir des genres très différents, c'est-à-dire des auteurs qui vont aborder la question sur un mode qui peut être un peu dramatique ou au contraire humoristique. Euh, pareil pour les tailles, il peut y avoir parfois des nouvelles qui vont être très très courtes, une ou deux pages. Généralement, on, on limite à 50 000 signes, mais donc il peut y avoir des, des nouvelles de 50 000 signes qui vont faire 15, 15 pages ou plus et euh, d'essayer de concocter une sorte de cocktail pour, euh, pour euh, bah, que le lecteur euh, voit différentes facettes euh, de de ce qu'on peut imaginer donc autour de là le premier c'était les maladies du futur et, comme je suis aussi assez engagé sur euh, les questions de société et d'environnement, euh, ça m'a aussi donné envie de, de lancer d'autres appels, euh, notamment euh, sur bah, le réchauffement climatique. Et euh, que j'ai <rire> voilà, là, d'ailleurs. Voilà, sur le, euh, le, le nucléaire, sur les OGM. Oui, des OGM, je l'ai lu. Oui. <rire> voilà, donc, et, et qui en plus, on, on l'invente, on enfin là en l'occurrence, c'était des questions euh, qui euh, pour moi sont des questions cruciales de société parce que c'est des questions auxquelles on ne peut pas se soustraire. Euh, il y a des sujets, euh, même par exemple, typiquement, euh, quelqu'un qui n'aime pas la télé, il dit bah, je ne regarde pas la télé, j'achète pas de télé et euh, je vis sans télé. Même à la limite, on pourrait dire, quelqu'un qui n'aime pas la voiture, il dit, ben, j'aime pas la voiture, je vais m'installer dans un coin complètement à la campagne où il n'y a pas de route et, euh, et, et je ne veux pas avoir de voiture. Euh, sur le réchauffement climatique, le nucléaire ou les OGM. Ce sont des choses bah, qui, euh, même quand on voudrait les éviter ou qu'on n'en veut pas, euh, elles s'imposent à nous. Donc, c'est aussi des, des thèmes, des grands thèmes de société qui mériteraient d'ailleurs, à mon avis, plus de débats qu'il qu y en a aujourd'hui, même si, par exemple, le réchauffement climatique euh, commence à être plus, euh, plus débattu qu'à l'époque, quand j'avais lancé le projet, où c'était un sujet beaucoup plus confidentiel, ou en tout cas moins moins grand public oui en tout cas qui passait pas aux 20 heures comme on dit voilà et qui n'obligeait pas le président à parler mais c'est sûr que cette année c'était on a été gâté hein avec, euh... enfin c'est pas fini d'ailleurs il fait toujours aussi chaud c'est toujours chaud et et on peut remarquer que le président euh, d'ailleurs notre président a parlé euh, enfin de sobriété mais qu'il n'en a énergétique, euh, mais il n'en a pas parlé pour le réchauffement climatique, alors que ça fait des décennies qu'on mmh. devrait en parler pour ce sujet-là, mais euh, à cause de la guerre en Ukraine. Oui, oui, pour ne pas dépendre de, du gaz russe. Voilà, et pas pour sauver la planète. <rire> Après, des fois, les choses se font. Par si, des si ça billets. peut aider comme ça, tant mieux. Enfin, Peut-être pas la guerre, mais en tout cas, les choses peuvent arriver par des, des voies qu'on ne soupçonnait pas. Voilà. En tout cas, c'est vrai que sur l'environnement, je suis le premier à regretter que par-delà beaucoup de très beaux discours, euh, la conscience contemporaine est très en deçà de ce qu'il faudrait. Euh, oui, après, c'est vrai que c'est un autre, une autre discussion, mais ce pas peut-être en faisant peur aux gens qu'on arrive à leur donner à réfléchir. Alors, oui, oui et Parce non, c'est-à-dire que si les gens n'ont pas peur, euh, ils ne changeront pas. Sûr. Là, là, là, on l'a vu avec la canicule justement cet été, c'est parce que les gens en on ont souffert, qu'ils se sont dit que euh, qu'il fallait que les choses changent. Si, euh, si les gens ont dit « bon oui, on va s'adapter comme on leur laisse parfois croire euh, facilement euh, pourquoi », pourquoi est-ce qu'ils changeraient et, euh, mais à ce propos, j'ai écrit justement un, un, un roman euh, qui s'appelle « L'avenir ne sera plus ce qu'il était » audition Arcoris, où je montre que de, de toute façon, euh, on y arrive, les humains n'y arrivent pas et en fait, il faut attendre l'arrivée d'extraterrestres. Pour <rire> qu'ils viennent nous la terre. Pour qu'ils viennent nous aider à lutter contre le réchauffement climatique, même si là, pareil, ça ne se passe pas forcément exactement comme, comme les gens espèrent, parce qu'ils finissent par se demander si les extraterrestres veulent vraiment les aider ou s'ils sont là pour stériliser les humains et sauver le reste de la biodiversité. Oui, là, c'est un roman plus sombre. Là. Mais non, c'est très drôle, en fait. Comme parce aussi. que justement, j'aime bien, bien jouer sur le deuxième degré. Donc, euh, euh, même si le sujet euh, peut, peut être euh, euh, inquiétant ou sombre, euh, c'est tout à fait possible de, de, le, de le gérer sur un mode deuxième degré qui peut, euh, qui peut être très, très drôle. Sinon, euh, puisqu'on est dans les, dans les, les anthologies, où il y a la dernière qui vient de sortir, c'est ça, c'est « Journaliste ». Euh, oui, c'est la dernière parce que, que vous vis -vis, avez dirigée oui. aussi. Et euh, bah, dites-nous un petit peu, parce que je n'ai pas eu le temps de le lire encore, euh, de pourquoi les journalistes? Alors, les journalistes, bah, parce que j'ai fait du journalisme, donc ça, ça m'intéresse. Et que la couverture, et... je ne sais pas si on la voit, elle est assez sympa. Ah que... oui, oui. Alors, donc, la couverture <rire> est de Philippe casa qui est un ouais. auteur que, que j'aime beaucoup et avec qui je travaille, bon, pour éventuellement, dans les projets, parler de, de, de ce qu'on est en train de faire ensemble. Et euh, donc, euh, le, bah, les, les journalistes, je pense, parce qu'ils ont un rôle à jouer très, très important dans le monde, puisque c'est aussi par, euh, par leur intermédiaire que euh, la plupart des gens, en tout cas en, en, en Occident, vont avoir euh, l'information. Et typiquement, on parlait du réchauffement climatique, euh, moi c'est un sujet que je suis depuis des décennies, et, et j'ai bien remarqué le changement pendant très très longtemps. Euh, quand il y avait un problème, la plupart des journalistes disaient « mais ça ne prouve pas qu'il y a un réchauffement climatique oui. ». Et euh, ça, fait seulement, ça a commencé à basculer un petit peu avec la, la canicule en 2003. Et euh, progressivement, de plus en plus, maintenant, bah, je vois les journalistes qui l'intègrent en disant bah Oui, mais ça montre bien qu'il y a un réchauffement en cours. Donc, euh, mais tant que les journalistes euh, disaient Ça prouve pas que. Pourquoi est-ce que les gens se seraient inquiétés Donc, il y a un rôle. Alors, certains le dénient en disant bah, le journaliste, il est juste là pour parler des faits, mais les, les faits ne sont pas neutres et c'est aussi la manière dont on en parle et, euh, et, et le fait de traiter certains sujets plutôt que d'autres qui va jouer également. Oui, et puis de, de, de montrer que le journalisme, c'est un métier. <rire> oui, ça oui, oui. Je ne pas journaliste. <rire> avec son smartphone et son Facebook ou son TikTok. Facebook, paraît-il, s'est déjà dépassé. Oui, oui, oui. Oh, il bah, y a encore pas mal. Mais c'est vrai que maintenant on dit que c'est que c'est euh, pour les vieux. Donc, <rire> donc en fait, j'allais vous demander comment choisissez vous vos thèmes. Vous avez déjà répondu. En fait, c'est par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur. Et comme l'environnement le, euh, en fait. Voilà, alors je, je suis, alors maintenant ça, ça a un peu évolué parce que je suis devenu directeur de la collection. Au départ, j'avais juste, juste proposé faire une mmh. anthologie comme ça. Et puis, euh, et puis maintenant, je suis devenu directeur de la collection. Donc je fais aussi appel à des, des auteurs, des gens, des gens que j'aime bien pour coordonner d'autres anthologies. Et alors là, je suis plus dans une euh, dans un dialogue avec ces auteurs euh, pour choisir des thèmes, euh, bien sûr, qui vont faire sens pour moi, mais qui vont parfois être plus légers. Euh, par exemple, avec Arnaud Pontier, euh, qui m'avait proposé « L'art de séduire euh, », ou avec Eric Luceux, qui m'avait proposé de faire quelque chose sur la musique. Ah, oui. Voilà, donc, mais les musiques d'outre-monde, donc, qui étaient, donc, euh, de, euh, là, dans ces cas-là, je, je, je me mets en retrait, c'est-à-dire que je laisse l'anthologiste, euh, je discute avec lui en amont un peu de la définition euh, du thème, après, je le laisse euh, euh, lire l'ensemble des nouvelles, faire une présélection, et, et on discute euh, dans un dernier temps ensemble pour sélectionner. Euh, les 15 meilleures nouvelles à partir d'une présélection de, de, de 20 à 30 nouvelles. Donc, euh, qui donne à chaque fois un, un recueil différent et… <coughs> Il y a, a peut-être des auteurs qui reviennent, non Pas forcément. Ah, régulièrement, c'est ça, ça, ça qui est agréable, hein c'est qu'on a, des, y a, des, on a des, des auteurs familiers, on, est, on essaye d'avoir la diversité, c'est-à-dire que euh, sur entre 15, bon, parfois on peut avoir jusqu'à une vingtaine de nouvelles, mais on a euh, à peu près la moitié, généralement la moitié d'auteurs fidèles donc, qui écrivent, certains ont écrit dans 7, 8, 10 anthologies, donc euh, il y a, quand on lance un appel, ils il nous en proposent, et puis des, des nouveaux auteurs euh, ou autrices, euh, et, euh, et, euh, y compris des primo-écrivants, c'est-à-dire on a aussi des, des personnes qu'on a publiées, dont c'était le premier texte publié. Donc ça, ça fait toujours plaisir, euh, oui. <rire> avec parfois un gros travail, hein, parce que je ne cacherai pas que euh, tous les textes ne sont pas forcément publiables en l'état. Donc là, c'est oui. un autre... Euh, autre travail, mais qui est intéressant aussi, qui est pédagogique d'une certaine manière, de euh, généralement sur une quinzaine de nouvelles, il y en a 15 qui sont euh, euh, enfin, il y, a, dire, il y en a 5 qui sont publiables quasiment en l'état, euh, vraiment 5 pour lesquels il faut des petits ajustements, et puis euh, un tiers euh, qui mérite un vrai travail, un retravail avec, euh, avec l'auteur. Oui, c'est très intéressant c'est très... Euh, oui. Je pas, effectivement, j'en ai plusieurs, donc ce n'est pas toujours vous qui les dirigez, parce que Bon, il y en a un qui avait été sur le droit, qui avait été la justice. Justice, par Hélène Marchetto. Par Hélène Marchetto euh, sur la... Pierre Gévard, avait fait quelque chose assez extraordinaire aussi sur la cuisine. La gastronomie. <rire> gastronomie oui. oui. Jean-Pierre Fontana sur sexe et sexualité oui. <rire> <Jean -Pierre rire> du futur et d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a des... Bon, euh, justement, on, on essaye de, de, de voir pour avoir des, des, des thèmes qui, sont, euh, qui amènent à réfléchir ou euh, parfois, là, il y a Andrea Della qui a fait euh, sur Clone et Chimère et euh, on va en sortir une autre d'elle. Euh, non, euh, sur transhumain humain plutôt. transhumain humain et Post-Humain et on va en sortir une nouvelle sur euh, Clone et Chimère, donc euh, sur des questions aussi un peu de, de bioéthique et de médecine. Mais d'autres, euh, là il y a un appel en cours sur l'humour. Euh, du futur et d'ailleurs, donc ah oui. l'humour peut même être au cœur de. Ah oui, celle-là je vais l'attendre. <rire> l'humour du futur, quel, ça va être. <rire> Ben voilà, on approche de la fin. Et je sais qu'en général, on termine par une question un peu bateau, mais c'est toujours intéressant parce que ça permet de, de, de voir ce qu'on peut encore avoir à lire. Et c'était pour savoir si vous aviez des projets. Je sais que vous avez sorti ou que vous allez sortir bientôt un roman. Donc, euh, Alors, euh... Sur quoi travaillez-vous en ce moment alors bah là, j'en ai, bah, ai sorti à la deux récemment, donc à, à, à part donc opération Mozart, euh, j'ai sorti donc le maître de moulin qui est donc une histoire de peintre, et aussi euh, tous les fantômes du soleil oui, ah, euh, chez Rivière Blanche. Alors là, qui est une histoire de fantômes zombies. Ah, C'est complètement différent. Ah oui, J'avais je... envie de faire quelque chose qui soit plus dans un registre euh, un peu à la Walking Dead, euh, sauf qu'au lieu d'être des, euh, des, des, des, des morts vivants, euh, là, ce sont les, des fantômes euh, qui, euh, qui reviennent, qui réapparaissent, mais, euh, mais des fantômes qu'on ne peut pas tuer, mais qui, eux, peuvent tuer les humains. Ah. donc euh, c'était donc un peu gore mais <rire> en essayant que ça soit quand même lisible par la plupart des gens et euh, voilà, sinon euh, euh, donc euh, je viens de terminer le manuscrit d'un évangile donc là c'est un, un évangile oui, euh, ça c'est un exercice aussi qui m'a par, par une, une amie d'enfance de Jésus donc là aussi, c'est un exercice particulier que c'est euh c'est le livre par excellence, euh, d'arriver euh, à, à travailler, mais un évangile dont, euh, en fait, dont le héros est une héroïne euh, et, et pas Jésus. Donc, euh, d'essayer de, de décaler aussi euh, le regard. Bien sûr, Jésus joue un rôle forcément important, euh, mais euh, le personnage principal, euh, c'est son ami d'enfance qui donc, joue un rôle clé et amène aussi à revisiter euh, la, la, la, la société, donc, tout un travail historique sur la société palestinienne euh, euh, du début de l'ère chrétienne avec l'occupation romaine. Euh, oui, et... c'est de nouveau retourner dans le passé. Voilà, <rire> avec longue... votre propre machine. À remonter voilà, là, c'était <rire> ma propre machine à remonter le temps. Euh... Voilà, et puis un autre roman sur un peintre vénitien, alors, euh, alors là que j'ai juste commencé, là j'ai écrit trois chapitres, donc <rire> est encore la, passion, oui. la, la la structure est, est déjà dans ma tête. Et alors là c'est Venise, au, euh, pareil dans cette période du fin 15e, début 16e siècle, qui est une période extraordinaire, puis Venise est une ville formidable, donc ça, ça, va, ça va rejoindre un peu ce... Euh, ce, ce roman, enfin le côté historique et roman, de, roman de, autour de, de la vie de peintre que, que j'aime beaucoup. Oui. oui, du coup, on reste, on est plus sur le, à part les soleils, l'histoire des fantômes qui vous pouvez me rappeler le titre Alors, Il... Tous les fantômes du soleil. Tous les ouais. fantômes du soleil chez Rivière Blanche. Et du coup, ah, sinon vous revenez sur de l'écriture historique. Quoi. Alors pas, pas seulement, j'ai eu aussi assis un autre qui est paru bah, en fin, fin d'année dernière, en fin 2001, qui s'appelle le, le prophète de Gaïa et chez NCO édition. Euh, qui là est euh, alors c'est l'histoire euh, d'un militant écologiste euh, qui se met à entendre la voix de Gaïa dans sa tête et mais sauf qu'il est le seul à l'entendre. <rire> <rire> Et voilà, et il ne sait pas, donc, et Gaïa lui dit qu'elle a besoin d'un prophète, etc., il ne sait pas s'il est en train de devenir fou, s'il est manipulé, s'il a pris de la drogue. Et, et donc, c'est toute l'interrogation de ce personnage euh, euh, qui, euh, bah, un peu éco-anxieux, euh, et, et, et, et qui, à qui Gaïa essaye de suggérer des idées pour sauver la planète. Donc… Euh, qui est aussi, alors là, c'est pareil, j'aime bien, c'est côtés côté un peu doux-amer, c'est-à-dire mmh. c'est à la fois un peu inquiétant et, euh, et, et avec un, un, un jeu sur l'éco-anxiété. Et donc, je parlais tout à l'heure de Kaza, je suis en train de terminer, alors c'est surtout Kaza qui le fait d'ailleurs, moi je suis juste là en appoint, j'ai préfacé son livre, mais je suis en train de, de terminer avec lui, euh, euh, alors c'est un fix-up, c'est un, un, un roman composé de nouvelles, illustrées par Kaza aussi, et euh, qui va s'appeler euh, « Ginko biloba, euh, euh, chronique d'une utopie modeste » qui euh, présente à travers une série de nouvelles euh, des, euh, la France du 21, 22e siècle euh, dans un contexte bah, un peu collapsologue, enfin, post-apocalyptique, mais euh, très drôle. Et, et là, j'ai été ravi de travailler avec Gaza sur ce projet parce que, et, et donc, d'ailleurs, dans ma préface, je dis que c'est un, un remède à l'éco-anxiété parce que <rire> euh, <Oui. rire> c'est une des premières fois où je vois vraiment un monde un d'après où on aurait envie de vivre. <rire> D'accord, c'est intéressant. Et il, il sort chez qui Chez Arcuris, ah, Il va sortir chez voilà, Donc dans, dans une nouvelle série et donc de, de recueils de, de, de nouvelles par des auteurs. Donc, on a déjà sorti… Euh, euh, un, un recueil de, par euh, Jean-Pierre Andrevon, euh, s'appelle mmh. « Le futur aux trousses », et là, ça va <rire> ah, ça être « Ginko Miloba ». Jean-Pierre Andrevon, c'est passionnant en plus de rencontrer des écrivains de… Voilà. Ouais, bon, c'est vrai en que en ça, c'est aussi l'intérêt du travail euh, d'anthologie, ouais. c'est que ça permet donc à la fois dans le cadre des appels de rencontrer des gens et puis après de, de monter des projets euh, et de découvrir des talents. Parce que, par exemple, Casa était euh, surtout… Euh, connu euh, pour, euh, donc, bien sûr, euh, en tant qu'illustrateur, en tant qu'auteur de oui. bande dessinée et puis de dessin animé, mais j'ai complètement découvert, enfin, depuis, euh, depuis euh, quelques années, mais c'est très récent quand même, sa qualité d'écriture. Et à l'inverse, Jean-Pierre Andrevon, je découvre euh, ses, quali ses, ses qualités d'artiste euh, oui. parce que là, notamment, euh, le recueil qui, qui vient de sortir chez Arquiris, il a fait des illustrations et je suis en train de travailler sur un autre projet avec lui qui là va être un, un recueil de ses dessins, parce qu'il fait beaucoup de dessins, souvent engagés, parce que c'est un auteur engagé, euh, aussi euh, de dessins engagés sur des questions euh, de société, d'environnement, de géopolitique, euh, donc c'est un recueil qui va euh, réunir, après 140 dessins de, de Jean-Pierre Andrelon, ah, oui, inédits donc, pour la plupart. Donc. Bah, écoutez, on va attendre tout ça. En plus, Jean-Pierre Andrevon a, a l'art d'écrire comme s'il dessinait. On a l'impression de voir un crayon. Oui, on... oui, oui. C'est assez impressionnant, effectivement. <rire> quand il décrit Avignon. <rire> voilà, bah, on est arrivé au bout de notre heure. Un petit... Et puis, bah, j'espère que, bah, que c était, c était... ça vous a permis de... Vous exprimer, en tout cas, j j ouais, personnellement, je trouve l'émission vraiment sympathique. Enfin, sympathique, c'est pas un joli mot, passionnante. J'ai <rire> encore de la lecture, ça va. Et puis, euh, je bah, j'encourage les, les nos auditeurs à, et ben, à lire uh, Ian Kero bah, <rire> Peut-être à vais. lui envoyer une nouvelle. <rire> et si voilà, et aussi, à effectivement, voilà, euh, envoyer en tout... des nouvelles pour les dentologies. Ouais. Même quand je ne les dirige pas, bah, je, je les lis avec plaisir. <rire> Et puis en plus euh, de, le, de vous lire surtout, parce que euh, puis donc de lire Opération Mozart, qui est vraiment un, un roman très très étonnant et très intéressant. Oui, je <rire> voilà, ben, je vous dis au revoir et puis ben, à la prochaine. À volonté. <rire> Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Yann Kéraud.